Une goutte entre deux billes. Une goutte d'eau colle deux billes de verre. Comme une toile tendue élastique, l'eau minimise sa surface de contact avec l'air en rapprochant les billes.